Ok, 3, 2, 1, go Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours en Thaïlande et on a réservé une petite guest house pour faire du cliff juste à côté. On n'est pas très, très loin de la mer. Mais là, on a repéré que juste en face de notre chambre, il bah, y a un chantier abandonné. Et du coup, il y a un énorme jump. Du coup, ça nous donne envie d'essayer de, de voir si on peut le, le faire. Le jump, c'est ça, là. On la récepte, peut avoir un peu tapé, je pense. Mais euh, on a notre chambre d'hôtel juste à côté. Qui dit chambre d'hôtel dit matelas. Du coup, on va utiliser les matelas de l'hôtel pour euh, réceptionner. Deux, un, go. Donc, jeter une carte comme ça, c'est plus effrayant que voir euh, mon pote sauter. Hein. Vas-y, t'es chaud, on met les matelas Bah ouais hein. <rire> Les idées sont les meilleures, c'est sûr comme ça. Là les gars ils sont en train de nous set up les matelas pour qu'on fasse le front. C'est trop marrant comme truc en vrai. C'est insane d'avoir trouvé un roof gap comme ça en arrivant sur la terrasse de notre guest house. Par contre si on se fait cramer par l'hôtel, à mon avis je ne pas très cher de notre peau. Oh là là, faut que vous décaliez un peu par là. Je dors là ce soir. Ouais ce soir je dors là, les petites étoiles là. Oh, on est bien, non hein. <rire> euh, Par contre, le souci avec l'élan, c'est qu'il euh, y a une petite marche qui descend et c'est pile d'espace pour deux pas, mais pas vraiment. Donc c'est un peu spécial. C'est un peu sketchy, ouais. Genre ça fait hop, et là, un, deux. Mais bon, après, normalement, euh, ça va se passer parfaitement. Bon, allez, ça part. Je vais ouvrir le bal. Ça va être stylé. C'est 3, 2, 1, je vois. Oh oui C'est crème C'est full crème C'est du bonheur <laughs> Hello. How you doing? <laughs> Oh c'est une dinguerie Pour oh, moi bah, c'est à moi Eh on sent rien Romain Je te jure c'est incroyable Genre tu vas kiffer C'est tour de Romain de s'envoler, ça va faire plaisir En plus les gars ils sentent rien avec le C'est une salle de gym en fait. Allez Romain okay, 3, 2, 1, let's go Oh oui Ah c'est une blague Moi c'est incroyable ce se passe. On a ce se à côté de notre hôtel. Là il suffisait qu'on y aille une fois et ça part en couille. <rire> les matelas c'est quand même pas mal en vrai. Ah, le plaisir euh... On remballe, on remballe, on remballe. On remballe. C'était tellement express en fait comme mission, c'est trop drôle. On a remis les matelas, personne ne nous a cramé ni vu, ni connu quoi. La mission est complétée, juste avant qu'il commence à pleuvoir en plus. parfait, le timing il est nickel. Pendant que les gars ils ont fait leur saut, moi j'étais en train de repérer une petite descente où je descends euh, tout le chantier. Genre euh, je saute euh, d'un côté, à un autre côté, à un autre côté, je descends étage par étage. Du coup là les gars ils vont venir me filmer et pendant temps je vais la prep un peu. J'avais pas préparé le dernier drop là. <rire> Vraiment pour bien et du coup j'ai peut-être bégayé un peu. Je pense que tu peux refaire un peu plus vite Vas-y je la retape. 3, 2, 1, go Ça y est, ça part pour des nouvelles aventures. On part de la côte, direction la Malaisie. Mais avant ça, on va prendre un petit déj. Il rigole pas, Louis. Il a son cinquième plat de pancakes. Et je crois que c'est pas finirable. Hop. Ça part là Ouais, ça part. Là, direction la Malaisie. On va se faire des petits trips nature et ensuite aller à Kuala Lumpur pour faire des grosses tours de 400 mètres. Ça va partir. Ça va être insane. Merci, bye bye. Hello, hello. Abuse, abuse, abuse. Salut, on bien part vu. en Malaisie ou quoi Pour le moment, non. On va euh, au train station. Exactement. Donc d'abord, 4 heures de van. Mais c'est plaisir. Ouais, Ça va être dur de marcher, déjà. Bah, du coup, on va prendre le train demain. Parce que là, Félix, en plus, il se sent pas très bien. Du coup, euh, faire 10 heures de bus, à mon avis, euh, ça va pas le métier. La bouffe ici, c'est, ça commence à devenir un petit peu compliqué. On commence un petit peu à regretter nos, euh, nos petites poêlées de légumes à la, à la française. Il y a des fois, on sait pas trop ce qu'on mange, on sait pas trop comment c'est cuisiné. C'est pour ça qu'il y en a certains d'entre nous, parfois ils sont malades. Donc juste, on prend le temps et puis une fois qu'ils vont mieux, on part. Mmh. Mmh. Ah, okay. Saur, min, min. Okay. Ah, ok On prend les hôtels euh, les plus miteux qu'on trouve. Et on s'en tire pour genre, euh, je sais pas, 5, 6 euros la nuit. Mais là, ça va, on est plutôt calé hein il y a Mehdi qui est là. ça, ça va va, pas. Et lui, il dort par terre. <rire> Moi, je paye 6 balles euh, l'hôtel, là, et je, paye... je dors par terre. C'est quoi ce merdier C'est déjà bien, ouais. Envoyez des dons, là, parce que, que... c'est pas ouf. Hier, du coup, on s'est dit, on va passer la nuit, puisque... Moi j'étais pas très bien, mais je pensais que j'étais malade. Et là en fait, on devait se prendre le train à 7h. Et pendant la nuit, il y a Jérémy qui a vomi, il y a Mathieu qui pas du tout bien. Je crois qu'en fait, tout le monde est malade. Tu vas aller filmer là Oh le Je suis pas dormi de la nuit et je suis full malade. Et genre, impossible de prendre le train là. Je pense qu'on va dégueuler partout dans le train sinon. C'est chaud en vrai. J'ai dégueulé 9 fois. Oh, es... C'est beaucoup trop pour une seule personne. On va essayer de reprendre le contrôle du voyage, mais c'est vrai que hier c'était hardcore. Yes, it's okay. yeah. Bye bye. Thanks. On lui a détruit ses toilettes, mon pote. Là, on va prendre le train, on se casse enfin à en fait un Kuala Lumpur. Du coup, là, on va changer de pays, ça va faire plaisir. J'habite à laisse Mmh. Un petit poulet, petit riz, c'est simple, mais c'est efficace. <rire> Alors c'est quoi l'équipe Il euh, y a un truc moins drôle qui va se passer, c'est le passage de frontières. C'est beaucoup d'attentes, beaucoup de queues obligatoire. Bon ça, on est déjà venu ici euh, il y a trois semaines parce qu'on avait déjà passé 45 jours donc les 45 jours du, du premier visa en, en Thaïlande et du coup euh, la technique c'est qu'une fois que tes 45 jours ils sont utilisés en Thaïlande. Bah, tu vas un jour en Malaisie et après tu peux refaire 45 jours en Thaïlande. Bon lui il en Lille, on a du bordel. Dorian. A de la GoPro, des cake -cake, il a Dorian. même une Je suis fier gars, je le gars le moins organisé de la team. En vrai le truc le plus agréable je crois c'est de changer de pays de changer de langue. Bah, on se déplace la plupart du temps, c'est soit en van quand on n'a pas la possibilité d'y aller en train. En avion ce serait beaucoup plus rapide mais c'est tellement pas écologique. Donc on essaie de prendre des trains, des vannes, des bus. Mais euh, l'avion pour faire un petit trajet c'est vraiment le, le pire truc à faire. Euh, bah là les gars ils sont allés se prendre de quoi manger pour le bus parce qu'on a 6h30 de bus. Minimum. Kedura Express. Kedura Express Express genre yeah. euh, ça, ça fuse quoi. <rire> ah, je change le courant, il passe bien. Là. Ok, thank you, j'ai compris. Kedura Express, ce qui veut rien dire en <rire> <rire> Ouais, c'est bon, let's go, ça part. C'est la matatong, c'est la Yoga. C'est carré oh, bah En vrai, c'est pas comme au Cambodge. Vous verrez ça dans le film, vous verrez ça dans quelques mois. Au Cambodge, c'est hardcore. J'étais en train de dire il y a un lit derrière trop stylé, on va pouvoir dormir si on est fatigué. Mais en fait, c'est le lit d'un frérot déjà. Genre du copilote, je pense. Genre les chauffeurs, à mon avis, se relaient et à un moment, il bah, y a un mec qui vient dormir ici. Le, film, le mec derrière moi, il ronfle comme un ouais. ronfle. Première interactions avec des Malaisiens, c'est un chauffeur de bus qui balance des bouteilles sur les passagers. Où est-ce qu'on est arrivé là On est chez les fous quoi. On arrive à Kuala Lumpur après 6 heures de bus. Ouais. On se casse en taxi, on va essayer d'aller à notre AirBnB et enfin terminer ce voyage qui a duré plus de 3 jours. On est mort. Là, ils sont descendus pour remonter un peu. Attends mais là il y a, y a un putain de parcours du combattant pour rentrer à la part. <rire> Waouh Déjà une étape de fête. La douche, il manque. Manger et dormir. Let's go. Bienvenue oh, en Malaisie. Ça. On avait fait du scooter euh, en vrai pendant tout le trip. Mais là c'est la première fois qu'on a vraiment des scooters euh, asiatiques. Euh, Semi-automatique, donc il euh, y a des pédales et ils sont bien vieux. Je sais pas quel âge ils ont, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient au moins 20 ans. Aujourd'hui, on est à Koalambe pour. On est dans un parc. On a trouvé ce spot là dans plusieurs vidéos YouTube. Et franchement, il euh, y a pas mal de trucs. Le spot il est, il est bien complet. Seul souci, c'est euh, au sol, il y a pas mal de mousse et de plantes qui passent à travers les pierres. Du coup, c'est un peu humide, il va falloir faire gaffe, on met les pieds. Ouais mais mec, c'est. tiens ouais, mais, mais c'est incroyable! C'est tout Oui hey. ah non j'ai frappé le mur avec ma main. Ah, ah j'ai mis un bois A eu, oui, bien tout, bien. Il l'a eu, parce qu'il se plaint alors que c'est énorme oui. Regardez-le, lui il se plaint pas lui C'est bien bien grand oui, oh. Oh. Voilà. <rire> Let's go. Oh. oh je l'aime bien oh. yes. Et moi ça oh. me plaît mais ça me plaît de plus quand je vois des gens faire des chapresses Mais ça me rend tellement heureux, c'est comme si on faisait en fait Allez donne oh, tout c'est pas mal là Je m'arrête tellement si là dessus genre, je fais une méga pause ça c'est pas bon genre je devrais je devrais ouais, enchaîner Non ah, mais c'est pas grave au moins je me suis acharné Ce sera pour une prochaine Tu penses pas du conga En vrai c'est assez chaud là sur ce spot Déjà c'est vachement bas Et en plus il euh, y a des petites herbes encore euh, qui, sur le départ les pieds ils peuvent glisser Ok ça va le faire Enfin Putain elle était cardio celle-là Oh yes Ouh. Ouais Et Louis fin, il a fait le percule. Il a trop d'énergie c'est fou oh, C'est nickel Yes Bien Bien Là on a fini le plan de Rhône avec lui on a enfin réussi la line C'était cardio de ouf Mais bon on a réussi ça fait plaisir Bon on est mort c'est la fin de la session Les gars ils commencent à, à faire les, les cons là il n'y a pas besoin de courir tu vois, il va revenir parce que sait très bien qu'on habite ensemble Non en vrai on s'adore Et si vous adorez <rire> Si vous adorez, eh n'hésitez ben, pas à nous dire en commentaire On va lancer une chaîne YouTube Ça s'appellera pas... Ban Baesh Et, et, euh, et Benedic Béné ah, Sur la, fait la fait tête, tête, tête, tête de Jérémy jamais, jamais avec Romain bah, Va avec Mathieu, si tu veux. Pas les petits orages français là Là on sent qu'on est, on est à l'autre bout du monde j'ai jamais entendu ma vie des, des éclairs comme ça l'orage là ça a... sur la météo c'est mis que dimanche prochain il va faire 25 mm de pluie là en vrai on est à 1 mm oh. <rire> Bon voilà, euh, dans cette vidéo, on a voulu vous montrer un peu euh, l'envers du décor des voyages. Là, on était bien malade, c'était un peu une galère. Mais c'était marrant, ça fait partie euh, du voyage et de l'expérience. Soyez prêts pour dimanche prochain, parce qu'on sort une nouvelle collection de vêtements. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous allez kiffer autant que nous on la kiffe. Parce que franchement, euh, on y a mis énormément d'énergie on kiffe cette collecte. Franchement, elle est trop trop stylée. Il y aura trois éléments, vous, vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao